En tout cas, mon mon mon je dans la banlieue, là je suis sous polia, moi polieux, lunettes échouées, bon cas échoué, on n'a pas eu le choix Je recherche une bandita, j'me je me sors de la mierda, je suis sous pollen on baisse la police, la ruse, le rap, la rue, je vais Bah, demande à Pumba, le soir on pense qu'à la monnaie, la scène, très sèche mineur, je devais me débrouiller seul tout ça, mère J'espère que ça t'a plu, t'en fais pas pour nous, elle est high, mon gère. La vie devient chère chérie, j'ai compris mon argent, je le cherche moi Dans ce secteur si tu cherches du mou, t'inquiète derrière moi, y'a du monde J'espère taper dans le mille, aussi fort que Thomas Muller Discret comme la mule, 4h du matin, j'ai pas vu l'heure Ça fait 3 jours, j'ai pas pris l'air, pense à demain, j'm'en fous d'hier Une parole de bonhomme vaut de l'or, râler, là j'suis mort Khalis j'en veux à mort, l'amour garde un goût amer La Costa fait partie de la terreur, aujourd'hui ça c'est pour moi d'attendre Terrain, pas dans la logique, le mal pour le bien, le mal pour le bien, je suis dans la banlieue, là j'suis sous polia Lunette bon cas échoué Je recherche une bandita, je me sors de la mierda On baisse la policia je vais l'essier, je suis dans la banlieue, là je suis sous polio, mon poli. lunettes qui bon Bunka échoué, on n'a pas eu le choix Je recherche une bandita, je me sors de la mierda là je suis sous pollen On baisse la policia la ruse, le rap, la rue, je vais l'essier En deux deux ça démarre, le deux temps, gros terre, canette pas souvent, il y a de tout Encore quelques affaires, puis j'ai fait le tour, pas et j'avais besoin d'être t'as fait le sourd Pour elle, j'ai fait le con bourré je fais les comptes On monte sur un coup toute la PJ à l'écoute euh, Tu partages, tu sais, c'est cool La vie c'est pas facile, je sais que tu sais La bonne drogue toute seule, c'est cool Bonne à tout va bien, je me vois que tu sers Gros, c'est chacun son sort Connaître la rue, par cœur, pélo, ça sert J'ai changé à cause de mon passé, c'est sûr J'ai passé toutes mes années dans le secteur Je veux juste la belle vie, c'est tout Avant les mentales, bien la 7 Dans l'allée, on est plus de 7 euh, Maintenant, je veux passer au golf 7 Toujours été bloqué dans les tours C'est dur, les opposés s'attirent Quand il le faut, bien sûr, on stère Faut mettre les choses au clair, ça on sait le dire. Je suis dans la banlieue, là j'suis sous polia Lunette échoua, bon cas échoué. Je recherche une bandita, je me sors de la Mierda. On baisse la policia, je vais l'esscier. Je suis dans la banlieue, là je suis sous polio, mon Lunettes lunette bon cas échoué, on n'a pas eu le choix Je recherche une bandita, je me sors de la myRga, je suis sous pollen, on baisse la policia, la ruse le rap, la rue je vais laisser 3 secondes et 2 balles t'es mort, qu'est-ce que attention je fais que démonter ma Tout le malheur j'ai le démon Un demi c'est là que ça démarre là Je suis dans mon délire, alcool ça mère, je connais la douleur Une amie amitié par en couille pour des dollars Je tout péter, être payé, pas balle de l'heure Premier caché je m'en vais vers balle, suis mort pour moi d'un point bas, tu meurs. J'coupe les ponts, j'suis pas d'humeur J'touche le fond, j'patoche dans la mare. J'touche pas la mer, j'revends la mort. On a fait tomber des murs, j'en ai marre. J'ai du mal avec la main, j'ai la mort. Un rouleau à 700 dans les mains, j'ai la barre. Dans le noir, mes plans, la bord, C'est trop facile, Je vais tous les boire. XR la raclure, j'en connais des bières. C'est mes démons qui partent tard le soir. Pour l'argent, on n'est pas paresseux. veux finir mes jours en talasso. Lac d'aromics, moi c'est carré, ça carrément. Toute la rue est barrée ici. Je suis dans la banlieue, là suis sous polia. Lunettes quichuua bon cas échoué Je recherche une bandita je me sors de la mierda on baisse la policia je vais scier je suis dans la banlieue là je suis sous polia mon poli Lunettes quichuua bon cas échoué on n'a pas eu le choix je recherche une bandita, je me sors de la mierda, je suis sous pollen on baisse la policia la ruse, le rap la rue je vais scier